Corinne Spilvoix, aujourd'hui je vous accueille avec du feu. Je trouve qu'il faisait froid et j'avais envie d'être au chaud. Et pour ce 22e jour de ce vidéo challenge, où il nous reste exactement 9 jours, je vais vous proposer quelque chose de spécial. Un engagement, vous engager à vivre dans votre gym. Gendrix suggère de commencer 10 minutes par jour. Notamment en utilisant le mantra que je vous ai donné et je vous invite à vous engager le plus possible dans votre génie. Et pour ça, il n'y a rien de tel qu'un engagement matérialisé. Par conséquent, je vous suggère d'écrire en grand et idéalement à la main la phrase suivante. « Je m'engage chaque jour à me développer dans l'abondance, le succès et l'amour et à inspirer les personnes de mon entourage à en faire de même. » Vous pouvez le décorer, vous pouvez bien entendu les même souhaiter de le dater et le signer. Et comme chacun est différent, si vous souhaitez avoir un petit rituel avant, une petite méditation, une bougie allumée, faites ce qui vous convient pour que ce soit un engagement réel. Après, je vous suggère d'afficher ça de manière visible et dans les neuf prochains jours peut-être, de poser des actions concrètes allant dans le sens de votre génie, de le noter dans un journal, si vous en avez un, ou sur une feuille de papier, un petit carnet, quelque chose qui convient. En réalité, si vous pouviez le faire 21 jours, ça serait encore mieux parce qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Voilà, donc, en dehors de ça, je vous propose de mettre des commentaires dans Facebook. Je sais qu'il y a quelques personnes qui y résistent, mais montrez aux autres que vous vous engagez à vivre dans votre génie. Mettez votre prénom, vos initiales et dire « je m'engage ». Vous pouvez aussi rajouter une photo, un poster, une photo de ça. Ça donne de la force à votre engagement d'avoir des témoins. Et demain, je vais vous parler de quelque chose qui va vous surprendre. Alors je vous dis au revoir et à bientôt.